Bonjour à toutes, bonjour à tous, alors si ça vous va on va attendre encore quelques, quelques instants que tous les participants arrivent dans le webinaire, n'hésitez pas à nous dire dans le bonjour. chat, Oui. Euh, je t'en prie Loïc, excuse-moi. Non, non c'était juste pour dire bonjour. Ok, donc n'hésitez pas à nous, euh, nous écrire dans le chat, à savoir aussi qu'il y a un espace de questions, donc je vous remercie de bien séparer les discussions à mettre dans le chat des questions. En fait, c'est plus simple pour nous si vous posez bien les questions dans l'espace questions. Ça nous permet de ne pas aller chercher des questions dans le chat, ça nous permet aussi de ne pas euh, avoir euh, des éléments auxquels on ne doit pas répondre dans la partie questions. Alors, je vois que... Oui. Quelques personnes sont déjà connectées. Alors, je pense qu'on va commencer tout doucement. Qu'est-ce que tu en penses, Loïc Ouais, Ok, Je vrai. vais partager, partager mon écran. Voilà. Donc, bonjour à toutes et à tous. Euh, donc, Loïc et moi-même, nous sommes très heureux de vous accueillir pour cet atelier OEG francophone euh, intitulé TIS éducation ouverte, quel lien Alors, euh, on va se présenter tout d'abord, je pense. Euh, Loïc, je t'en prie. Mm -hmm. OK, alors. Alors moi c'est Loïc Allégendreau, je suis euh, directeur actuellement de l'association Scénarii. L'association, moi je, je développerai un, un peu plus tard, mais bon l'association Scénarii en, en vraiment deux mots, c'est l'association qui fédère, euh, les utilisateurs, les concepteurs, les prestataires, un petit peu tout, tout, toutes les personnes et les organisations qui gravitent et qui utilisent, euh, qui gravitent autour de Scénarii et qui l'utilisent. Euh, je développerai hein, tout à l'heure de, de quoi il s'agit. Et, euh, et voilà, donc euh, et Scénarii, euh, j'en fais depuis, euh, à, depuis avant que ça s'appelle Scénarii, en fait. Voilà. Merci Loïc. Euh, moi je suis Maxime Ten je suis ingénieur pédagogique à l'université de Lille, je suis également euh, responsable du service de technopédagogie. Donc, je, vais, je vais commencer, commencer l'atelier en présentant des éléments, je vous dévoile le programme dans quelques instants, et après Loïc passera à la suite, je peux vous montrer le programme tout de suite. Donc, le programme d'aujourd'hui, alors bien entendu, en direct ça ne marche pas comme il faut, voilà. Au programme, on va voir rapidement ce que c'est qu'un ingénieur pédagogique. Qui est l'ingénieur pédagogique euh, et que fait-il Après on va parler de TIS, éducation ouverte, euh, donc qui est bien le cœur du sujet euh, de cet atelier. Après petit euh, retour euh, d'expérience, ou plutôt petit euh, topo sur comment l'université se passe des GAFAM. Et euh, Loïc prendra la main à partir de là pour parler spécifiquement de Scénarii, un outil open source qui est un bon moyen euh, d'aller vers l'éducation ouverte. Juste Maxime, oui. euh, juste pour être sûr que tout le monde nous entend, que par exemple le chat, là, je, je, moi, je peux pas écrire dans le chat. Je sais pas si c'est normal. Euh, euh, Est-ce que quelqu'un peut mettre sur le chat Ah, il y a, a quelqu'un qui est en train d'écrire. Oui, Tounia. Bon, Tounia nous dit qu'on. Ok, nickel. Ok, c'est bon. Une collègue dit qu'on nous entend. C'est parfait. Parfait. Bonjour, bonjour, bonjour Vina. Euh, donc, euh, avant de commencer, moi, ce que je vous propose, alors je perds toujours le focus sur mon PowerPoint. Voilà, c'est euh, que vous nous parliez de vous. Alors, comment nous parler euh, Vous allez nous parler de vous rapidement, en quelques questions. On va utiliser hop, hop, hop, Wooclap. Alors, Wooclap, je vous invite euh, à vous connecter à Wooclap. Je vais vous envoyer un petit call to action euh, pour cliquer directement dessus. Voilà, vous pouvez cliquer sur le lien WooClap qui apparaît, le bouton WooClap qui apparaît ici pour rejoindre WooClap. La petite session WooClap. Je vois déjà les personnes qui arrivent, 8 personnes. Je pense que on va pouvoir commencer la première question. Ok, donc vous aurez, grâce à Bouclab, vous aurez réponse en temps réel. Donc première question, vous venez de quel pays Réponse une, la France, après plus largement l'Europe. Est-ce que vous venez d'Afrique Est-ce que vous venez du Canada Ou ailleurs dans le monde Alors j'ai mis principalement les... Les, voilà, des lieux potentiellement francophones, en fait. Donc on voit qu'on a une majorité de participants qui viennent de France, un participant qui vient du reste de l'Europe, et un participant qui vient d'Afrique. Ok. Très bien. Question suivante par rapport à votre occupation. Est-ce que vous êtes enseignant ou formateur Est-ce que vous êtes ingénieur pédagogique Est-ce que vous êtes professionnel de la pédagogie Par là, j'entends euh, est-ce que vous travaillez dans le milieu de la formation ou de la pédagogie sans vous-même euh, donner des formations ou des cours Est-ce que vous êtes étudiant ou est-ce que vous êtes dans un métier qui n'a absolument rien à voir avec euh, ce milieu Donc on a six réponses sur les 8. Est-ce que ça va évoluer On a une majorité d'ingénieurs pédagogiques, un enseignant ou formateur, et un professionnel de la pédagogie. Bon, Je pense qu'on va utiliser du coup des termes qui vont parler à, à tout le monde, principalement. Alors Et dernière question avant de passer à la question de l'ingénieur pédagogique. Donc Vous êtes ici pour trouver des idées ou des solutions, découvrir le métier d'ingénieur pédagogique ou par simple curiosité Ok, Un curieux sur 8. Alors, trouver des idées ou des solutions. Ok, bon, il y a une belle solution qui s'appelle Scénarii que Loïc pourra vous montrer. Ok, et alors, peut-être peut que les autres raisons ne sont pas à dévoiler. Bon, ce qui expliquerait pourquoi nous n'avons pas euh, tous les votes. Ok, bon, quoi qu'il en soit, je vais revenir à la présentation. Voilà, donc vous nous avez parlé un peu... Euh, on va voir la question de l'ingénieur pédagogique. Qui est-il? Que fait-il? Alors, un ingénieur pédagogique, c'est multiple. Et l'ingénieur pédagogique, ça fait longtemps qu'il existe. Mais avec le confinement, avec le deuxième confinement, et avec, alors je parle du cas français, hein, je ne sais pas si tous les pays euh, ont été confinés. Mais l'ingénieur pédagogique a gagné ses lettres de, de gloire, en fait, euh, notamment grâce à cet article du Monde daté du 13 octobre, donc c'est très récent qui titrait « Dans l'enseignement supérieur, l'heure de gloire des ingénieurs pédagogiques ». Et c'est que l'ingénieur pédagogique, quand on est dans le milieu de la formation de l'enseignement supérieur ou secondaire, on sait plus ou moins ce que c'est qu'un ingénieur pédagogique. Alors c'est vrai maintenant, il y a 10 ans, c'était un peu plus compliqué. Et euh, il y a 20 ans, parce que les premiers ingénieurs pédagogiques sont arrivés il y a une vingtaine d'années, ils travaillaient sur ces deux c'était vraiment totalement obscur. Malgré tout, l'ingénieur pédagogique reste très obscur, on ne sait pas si c'est un informaticien, on ne sait pas si c'est un enseignant, on ne sait pas si c'est les deux. Voilà. Alors, en fait, l'ingénieur pédagogique, je reprends l'expression d'une collègue, c'est l'expression que j'utilise souvent moi-même, c'est assez complexe. On peut le voir comme un couteau suisse. Et voilà quelques champs, de, champs dans lesquels, quelques domaines dans, que, que l'ingénieur pédagogique touche au quotidien. Vous voyez, alors je vais essayer de prendre le mode pointeur laser. Vous voyez ici, euh, les sciences de l'éducation, oui. L'ingénieur pédagogique, comme le terme pédagogique euh, l'indique, il doit savoir maîtriser euh, certaines théories euh, des sciences de l'éducation pour lui permettre justement d'ancrer sa pratique euh, sur des éléments des éléments théoriques euh, et des éléments théoriques et aussi des éléments empiriques. La contrepartie en fait en tout cas l'autre l'autre côté principalement c'est une maîtrise des sciences de l'information et de la communication. Donc on est vraiment sur le côté euh, technique et relations humaines médiées par des dispositifs euh, techniques. En fait. Après un ingénieur pédagogique, généralement, gère des projets, c'est un gestionnaire de projet, c'est lui qui va donner du lien dans différents projets, qui va faire des liens entre différents acteurs, les acteurs techniques, les enseignants, les parties prenantes institutionnelles, voilà, donc vraiment, et il va donner du lien au niveau de ce projet et il va le pousser jusqu'à son aboutissement. Alors, un petit point rapide sur l'informatique. Parfois, certains ingénieurs pédagogiques ont des profils très techniques. Je vais prendre mon exemple personnel. Quand j'ai commencé ma carrière il y a une dizaine d'années, euh, j'étais ingénieur pédagogique, mais j'étais aussi administrateur fonctionnel et technique d'une plateforme Moodle, en fait. Donc, j'avais réellement mettre les mains dans le cambouis euh, de, la, de la plateforme. Donc, ça donnait. En fait, j'ai mis ce côté informatique pour donner une vision intégrée. En fait, l'ingénieur pédagogique, c'est surtout quelqu'un qui a une vision globale et intégrée des différents, de ses différents champs. Quand on parle d'informatique, quand on parle de sciences de l'information et de la communication, on n'est jamais très loin du web et du multimédia. Donc le web et le multimédia, l'ingénieur pédagogique, c'est un professionnel du web en fait. Loïc pourra en montrer un bel exemple avec Scénari. Euh, bien entendu quand on parle de web euh, et de la formation communication, la production audiovisuelle n'est jamais très loin donc l'ingénieur pédagogique n'est pas un, un vidéaste mais il, parfois ça peut lui arriver de produire de la vidéo et aussi ça lui arrive très souvent d'être en lien avec des professionnels de l'audiovisuel. Je pense notamment au book où la production audiovisuelle est très importante. Et un dernier point que j'ai rajouté, qui est souvent négligé, mais qui est très important, d'autant plus avec euh, les questions de RGPD qui se sont développées ces dernières années, mais pas uniquement, on pense aussi aux droit, euh, droit à l'image, droit d'auteur. L'ingénieur pédagogique doit être à l'aise avec le droit, en fait, savoir ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Et aussi, par rapport à des questions de licence sur les contenus, j'en parlerai plus tard avec les licences Creative Commons. Donc voilà, donc on commence à comprendre que l'ingénieur pédagogique est donc un ingénieur au service des TIS, au service de ses collègues au service des TIS, en fait, ben il est multidisciplinaire. Et concrètement, comment ça se décline en termes de missions Eh bien, les missions, elles ne sont pas impossibles, elles sont multiples. Alors, quelques exemples de missions, mais ça peut varier en fonction des profils, ça peut varier en fonction des institutions, des euh, contextes dans lesquels les ingénieurs pédagogiques évoluent. On a la mise en place de dispositifs TIS. Alors, les dispositifs TIS, je parlais un petit peu de Moodle, c'est un exemple. Donc, un Learning Management System, un LMS très large, mais on peut voir des choses plus ponctuelles. mettre en place des dispositifs euh, présentiels. Avec une intégration du multimédia, des technologies dans, en salle de classe par exemple, Bride, donc qui va mélanger du présentiel et du distanciel euh, au service d'un scénario pédagogique, ou totalement distanciel. Je pense, bah, je parlais des MOOC, je vais encore reparler des MOOC dans ce cas-là. Donc mise en place de dispositifs, donc des gros dispositifs ou des petits dispositifs. La scénarisation pédagogique, c'est quelque chose de très important. Un des métiers, une des missions récurrentes de l'ingénieur pédagogique, c'est un enseignant qui dit « j'ai une idée, je veux mettre mon cours en ligne, ou je veux euh, hybrider mon cours, ou je veux… Voilà. » Et l'ingénieur pédagogique arrive ici, il va réfléchir, il va concevoir, il va scénariser les activités pédagogiques en lien avec euh, l'enseignant, qui dans ce cas-là est l'expert-métier. On peut parler d'expert-métier quand on n'est plus dans un contexte de formation. Parler de gestion de projet euh, sur euh, la diapositive précédente. Voilà, le suivi des projets pédagogiques, le montage, le suivi des projets pédagogiques, ça fait partie en fait euh, du métier d'ingénieur pédagogique, et ça peut aussi prendre parfois des aspects un peu financiers. Monter euh, le budget d'un projet, par exemple. Formation des usagers. Alors, à l'Université Li, c'est un des gros morceaux de nos attributions. En fait, on forme beaucoup les enseignants. Alors, à l'heure actuelle, on est passé sur des formations plutôt distancielles, à l'aide de Zoom. Et voilà, donc, former principalement dans notre cas les enseignants euh, à l'usage des TIS. Et donc aussi à la réflexion critique par rapport aux TIS. En fait, c'est pas seulement ajouter des technologies, mais c'est de savoir bien les utiliser. On a une partie création de contenu. Euh, ça peut être soit les créations de contenu donc en lien avec la scénarisation dans le cadre de mise en place de dispositifs euh, médiés, ou médiatisés, euh, ou ça peut être des créations de contenu, de mise en place de tutoriels, de documentation pour euh, nos usagers, nos enseignants, nos étudiants. Les deux derniers points sont un peu plus soft, mais ils sont quand même euh, soft en sens soft skills, mais ils sont aussi très importants. La conduite du changement. Euh, qui est importante en fait souvent encore maintenant on se retrouve face à des, à des usagers, des enseignants par exemple qui sont un peu réfractaires, qui ont une vision un peu, un peu ancrée de la pédagogie comme étant euh, ça se fait en amphi, après ça se fait en TD et voilà. Donc euh, on a aussi une mission d'accompagnement et d'intégration, on va parler de réflexion critique sur les usages comment on peut apporter des euh, solutions euh, techniques, euh, pédago -technique, technico pédagogiques, technico-pédagogiques, à ces, euh, ces questionnements. En fait. Et donc, la veille technopédagogique, eh bien, en effet, elle passe par une veille sur différents canaux, euh, canaux en ligne, lecture de revue, ainsi de suite, discussion dans l'écosystème. Je pense au niveau de l'université l'écosystème, c'est par exemple euh, des, des consortiums comme ESUP, comme ANSTIA, ce, ce genre de réseau ou OEG, e, OEG par exemple aussi. Et donc on assure une veille, et la veille en fait a un but pratique en fait. Quels outils on va sélectionner, on va intégrer, quelles pratiques on va prodiguer aux enseignants, par exemple. Donc voilà pour euh, l'émission, mission les missions multiples de l'ingénieur pédagogique. Je vais parler un petit peu de TIS et d'éducation ouverte. Alors, est-ce que le terme TIS, ça parle à tout le monde Je pense que oui, c'est technologie technologies de l'information et de la communication pour euh, l'enseignement. Et l'éducation ouverte, en fait, c'est une éducation, on est, on est dans OG, donc je ne devrais même pas le rappeler, mais euh, c'est une éducation qui casse les barrières euh, institutionnelles. En fait, c'est l'éducation pour tous, à tout moment. Et donc, Ici, certaines initiatives. La, la, la première, en fait, euh, dont je vais parler, c'est MIT OpenCourseWare. Donc, en 2001, le MIT, donc le Massachusetts Institute of Technology, a mis en ligne l'ensemble de ses contenus de cours. Attention, ce sont les contenus de cours. Ce ne sont pas euh, des enseignements en, donnés par des, des enseignants, en fait, euh, qui ont été mis en ligne, mais vraiment les contenus de cours qui ont été mis en ligne gratuitement. Et donc, euh, cette petite boule de neige, elle a dévalé la pente et ça a donné lieu à pas mal de développements, notamment la Khan Academy. Alors pour l'histoire, c'est une histoire, bon, est l histoire qui, est, qui est connue, qui va devenir une légende dans quelques décennies, je pense. C'est Salman Khan qui donnait des cours de maths à sa nièce via la vidéo. Et en fait, ces cours mis en ligne sur YouTube, si je me rappelle bien, en pris de l'ampleur, on gagnait en popularité, et lui s'est dit, ah ben bah, tiens, il y a des choses à faire en termes d'enseignement de, en ligne. Donc, il a créé la Khan Academy. Et en fait, en termes de, de, de technologies qui ont vu le jour, on a Stanford, si je ne dis pas de bêtises, et d'autres universités américaines qui ont mis en place EDEX. Donc, EDEX, c'est une plateforme de MOOC, vous voyez que j'ai mis le terme MOOC, ici en à la droite. C'est une plateforme de MOOC, mais c'est aussi une technologie libre. On a OpenEDEX qui est le LMS qui propulse euh, la plateforme EDEX et qui, là je vais revenir sur un, un, un aspect un peu plus franco-français qui euh, propulse en fait la plateforme FUN, France Université Numérique Donc la plateforme FUN MOOC utilise la technologie euh, créée par EDEX, donc OpenEDEX donc, je parlais des MOOC, là, en fait, je suis venu à parler des MOOC. Les MOOC, c'est les Massive Online Open Courses, donc des cours massifs ouverts en ligne. Et en fait, cette, euh, cette pratique d'éducation ouverte n'aurait pas été possible sans la technologie. Donc, la technologie a permis de toucher des gens partout dans le monde du moment qu'on avait une connexion Internet suffisante et s'est affranchi des contraintes de temps et de matériel, en fait. il bon, faut toujours du matériel, il faut toujours un ordinateur. Là, je vous parle avec ce micro, ce casque, une webcam, mon ordinateur. J'ai utilisé des logiciels qui sont sur un matériel, mais malgré tout, ça a cassé la barrière. Par exemple, je pense, en France, on a le CNED, le Centre National d'Éducation à Distance, d'enseignement à distance, qui envoyait jusqu'à très récemment euh, des copies papier, en fait, des documents papier. C'est difficile d'envoyer des milliers de papiers partout dans le monde. Là, le MOOC l'a permis, en fait. Pour conclure cette partie sur euh, un peu cette évolution des TIS pour l'éducation ouverte, euh, ici j'ai mis un petit logo qui est un peu, un peu abstrait. En fait, c'est le logo des Open Badge. Donc, c'est aussi une des, des conséquences euh, positives de, des TIS sur l'éducation ouverte. On a vu des pratiques d'open Badge euh, se créer. En fait. Donc le badge rend compte d'une compétence euh, qui n'est pas visée par un diplôme ou par un certificat. Euh, mais euh, ça permet, l'open badge, en fait, quand on dit qu'il est ouvert, il permet à la communauté d'aller attribuer, euh, reconnaître les compétences d'un apprenant dans un champ spécifique. Donc, euh, excusez-moi, je regardais le chat, j'ai entendu des, des messages. Euh, bonjour à tout le monde, pour les retardataires, bonjour. Bonjour. Je vais parler rapidement des creative commons. Je pense que vous savez tous vous savez toutes ce que sont les creative commons, mais les creative commons, maintenant, sont un pilier en termes de ressources éducatives libres. Alors, j'ai pas parlé volontairement, je suis resté très sobre. Je ne parle pas de copyleft, je ne parle pas... Euh d'autres types de licences en termes de contenu. Et les Creative Commons, c'est une opportunité pour les, pour, les, pour les enseignants, pour les éducateurs, je vais plutôt parler d'éducateurs, euh, de mobiliser des ressources, des ressources éducatives libres, notamment rapidement. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que soi-même, en tant que producteur de ressources, on peut euh, mettre ses créations sous licence Creative Commons. Notamment ici, les... Euh, les conférences, les ateliers d'OEG sont sous licence Creative Commons. Je crois que c'est du euh, by SA et c'est la licence numéro 4. Donc vous pourrez réexploiter les enregistrements, les contenus, en attribuant euh, la source, donc dans ce cas-là, à Loïc et à moi-même. Voilà. Et donc il y a des technologies qui permettent d'attribuer des licences. À l'université, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, on, euh, on a la plateforme de Vidéopod. Euh, qui permet de déposer des vidéos, c'est un YouTube un peu institutionnel ouvert aux enseignants, aux étudiants, au personnel de l'université. Et lors de, du dépôt d'une vidéo, le créateur, l'auteur, peut dire bah, ma vidéo, je veux la mettre sous telle licence Creative Commons. L'open source aussi, c'est un gros pilier d'ETIS, de, de l'éducation ouverte en fait. Je parlais d'EDEX, mais je peux parler de Moodle, je peux parler de beaucoup d'initiatives open source qui sont venues alimenter en fait l'ETIS et l'éducation ouverte. Donc je ne vais pas m'étendre trop sur ce point parce que là, dans quelques minutes, j'ai d'autres éléments à vous montrer en lien avec ce que l'Université Lille déploie. Et justement, j'y viens euh, à un contexte plus français. Je vais parler rapidement de l'université numérique et les universités numériques thématiques. Euh, donc c'est une initiative française. Euh qui euh, met en place différentes, vous voyez ici différentes universités, donc euh, l'UNES pour la santé et le sport, iut en ligne, un institut universitaire de technologie en ligne, c'est pour innovation et non ingénierie et technologie, uved c'est environnement durable, développement euh, environnement et développement durable, UOH, Université ouverte des humanités, et Loneige, Université numérique, économie et gestion. Alors, j'ai mis l'uniciel, l'uniciel ne fait pas, ne me rentre pas dans le giron de l'université numérique. Je sais que dans l'assistance, il y a ma collègue Théodorina qui pourrait plus en parler d'uniciel. L'uniciel, en fait, c'est un peu comme euh, une UET portée par. Principalement porté par l'université de Lille, il y a d'autres universités aussi qui sont impliquées. Mais voilà, mais ça reste dans cette mouvance en fait. Donc en fait, l'université numérique, avec ses équipes dans ses différentes universités numériques thématiques, euh, vise à la production et l'utilisation de ressources éducatives libres. Donc des ressources éducatives libres qui sont créées par des équipes pédagogiques dans des universités. Voilà, donc voilà comment euh, le milieu universitaire français contribuent aux ressources éducatives libres. Et bien entendu, des enseignants et des ingénieurs pédagogiques sont impliqués dans ces initiatives. Alors, Théodorina, justement, me dit qu'il y a une intervention centrée sur l'unicélette en fin de journée. Merci, Théodorina. Je vous invite à vous à participer à cette, à cette intervention. Je vais poursuivre avec un petit cas, euh, cas d'usage, en fait, une étude de cas, très rapide toujours sur comment l'université de Lille se passe des GAFAM, ou presque. Vous allez voir pourquoi je dis « ou presque ». Alors, petite diapositive sur, euh, on va dire, le starter pack en fait, de l'enseignement en ligne, sur, euh, avec, vous voyez, euh, les outils Google, G Suite for Education, on a le fameux Office 365, à toute autre personne que je le connais très bien j'ai utilisé pendant des années dans l'enseignement privé, Partage de fichiers, de Dropbox. j'ai mis Amazon Web Services pour euh, tout ce qui est hébergement, euh, hébergement de serveurs, par exemple, de services en ligne. On aurait pu parler d'Azure, on aurait pu parler des offres de Google aussi. J'ai mis Blackboard, qui est un LMS qui avait vraiment le vent en poupe, qui a encore une grosse part de marché, qui est propriétaire, qui est originaire d'Amérique, qui était vraiment un mastodonte et qui commence un peu à s'effriter, notamment à cause de Canvas. Alors, vous allez me dire, attention, Canvas, c'est open source. J'ai rarement vu d'instances open source géré par une institution de Canvas, en fait. Canvas, est surtout un produit open source qui est poussé d'un point de vue, euh, d'un point de vue, euh, mar le marketing est très fort chez Canvas. Et il euh, y a Canvas, donc structure qui vend des prestations Canvas principalement. En termes de vidéo, on n'est pas en manque avec Ubicast, donc éditeur français de solutions euh, d'enregistrement de, et de mise en ligne de euh, vidéos, ou aux états unis on n'a pas Nopto. Alors, ce n'est pas une vue exhaustive des différents services et, euh, et fournisseurs de services euh, qui existent, mais ça donne un peu une vue de ce qui se fait pas mal en ce moment. Alors, ce qu'on peut leur reprocher, ce que moi je leur reproche à ces solutions, ce sont des solutions propriétaires, généralement. On ne peut pas aller dans le code source, on ne peut pas l'éditer, on ne peut pas le modifier, on ne peut pas le customiser, et surtout, on n'est pas propriétaire, on ne peut pas en faire ce qu'on veut. En fait. On a des coûts de licence. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple, Blackboard, c'est une licence annuelle. cher. Et quand on veut faire quelque chose, faire une maintenance, ajouter une fonctionnalité, voilà, on a des coûts de prestation qui sont très élevés. Et la question aussi qui se pose souvent, c'est le RGPD. Est-ce que ces outils qui sont souvent portés là on peut le voir, il y a beaucoup d'entreprises américaines, est-ce que ces outils sont conformes au RGPD et pour toutes ces raisons, et depuis très longtemps, en fait, l'université de Lille, donc, petit rappel, l'université de Lille, elle est, elle est assez récente, elle date du 1er janvier 2008, Avant, c'était trois universités. Et en fait, il y avait un mouvement vers l'open source qui permettait de résoudre, en particulier, ce n'était pas uniquement la seule raison, mais qui permettait de résoudre ces soucis. Et là, je vous ai fait un petit panorama euh, d'outils open source qu'on utilise pour l'enseignement à l'université de Lille. LibreOffice, donc LibreOffice, euh, voilà, pas la peine de le présenter. Bien entendu, on utilise Moodle. Euh, souvent, notre service, le service de technopédagogie, est associé à Moodle, à tel point qu'en rigolant, on se demande si on ne va pas s'appeler le service Moodle mais on ne fait pas que ça en termes de gestion de documents et collaboration en ligne on utilise Nextcloud plutôt qu'un Dropbox ou qu'un OneDrive ou qu'un Google Drive alors les sites web de l'université généralement sont hébergés sur le CMS Typo3 CMS open source qui permet beaucoup de choses et nous notamment on l'utilise pour un dossier qui s'appelle Infotuto où on met à disposition les tutos des services numériques de l'université notre webmail en fait il... On tourne sous Zimbra, donc pas de Google, pas de Microsoft, pas de solution voilà, de, de propriétaire. On est vraiment sur Zimbra, qui est un service de mail euh, open source. Euh, en termes de création de contenu, on, comme on utilise Moodle, mais on utilise aussi euh, un peu à part, on utilise H5P, qui est un peu l'outil le, le, de création de contenu euh, à la mode, en fait, qui permet de réaliser du contenu multimédia rapidement. On a utilisé, on utilise encore un peu la classe virtuelle BigBlueButton, alors je vais garder le meilleur pour la fin de Paquet Paolo. Euh, en termes de chat, on est en cours de déploiement de RocketChat. En fait, plutôt que d'avoir du Slack ou du Microsoft Teams ou ce genre de choses, euh, on va utiliser RocketChat aussi, qui est un, un, service, un service open source. Alors ça c'est le petit bébé en interne de l'université de l'ex-université de Lille 1, hein, donc université des sciences et technologies. Maintenant c'est euh, à l'université de Lille, mais ça a été déployé donc à ESUP, qui est un, un consortium en, pour la promotion des outils euh, pour l'enseignement supérieur français. Donc Pod ESUP euh, Pod, c'est une plateforme de vidéo. J'en parlais, euh, le YouTube de l'université qui est déployé dans au moins une trentaine d'universités en France. Ça nous permet de mettre de la vidéo, de l'enrichir de la partager, de lui attribuer des licences. Voilà, donc on est indépendant à ce niveau-là. Les serveurs sont chez nous, l'encodage est chez nous. C'est un service qui est un peu pris euh, d'assaut euh, depuis le premier confinement, mais au moins ça tourne et on reste propriétaire de toutes nos données et euh, du code source. Et donc je disais que j'allais garder le meilleur pour la fin. Euh, voilà, on utilise, on est un gros utilisateur de Scénarii à l'université de Lille. Je ne vais pas en parler plus, parce que Loïc va donner un bel, euh, bel exemple d'utilisation de Loïc. Euh, de scénarii, pardon. Euh, voilà voilà un peu les solutions open source qu'on utilise à l'université de Lille. Mais vous allez me dire euh, vous allez me dire, mais euh, on n'a pas fait un booklab au début ben, Si, si, on a fait un booklab. Et c'est là où j'aimerais parler un peu des limites de l'open source. Euh, parce que l'open source c'est bien, euh, l'open source permet de faire beaucoup de choses, on trouve beaucoup de solutions qui répondent à des, à des problèmes, à des usages, mais il y a un coût à l'open source. Et en fait, euh, tout ce que vous voyez ici, il y a des équipes techniques et des équipes euh, qui sont en charge de l'assistance et euh, du, de la maintenance fonctionnelle, qui sont dédiées à ces outils en fait à l'Université de Lille. Donc ça a un coût, mais... Ça, ça n'engage que moi. Mon avis, c'est qu'on est beaucoup plus réactif, en fait. Par exemple, je vais prendre l'exemple de notre plateforme Moodle qui a dû subir euh, des afflux massifs d'utilisateurs ces derniers mois. Elle tient toujours parce qu'on a du personnel qui est réactif, qui connaît le produit et qui peut le faire évoluer en quasiment en temps réel, en fait. Bien entendu, euh, comme je disais, voilà, une autre limite, c'est que fonctionnellement, on n'a pas tout. Euh, et en termes d'outils auxquels on a souscrit dernièrement, on a Zoom, parce que j'ai parlé de big blue button mais big blue button nécessite une très grosse infrastructure technique pour pouvoir fonctionner correctement et par rapport au nombre d'utilisateurs qu'on a une petite aparté sur l'université de Lille, on est à 3400 étudiants euh, 3 enseignants et on est à plus de 70 000 étudiants donc c'est vraiment une énorme université big blue button on n'avait pas la force en interne ni les moyens techniques de proposer du big blue button pour tout le monde c'est là où zoom nous a permis nous a soulagé très rapidement comme je l'ai montré, on utilise WooClap, parce que à l'heure actuelle, en open source, il n'y a pas de solution qui arrive au niveau de Wooclap, en fait. Et aussi, on utilise Padlet, parce que pédagogiquement, c'est une approche qui est très intéressante, et euh, là aussi, il n'y a pas d'outil euh, aussi bien intégré pédagogiquement que Padlet. C'est quelques exemples, on a aussi des suites Office qui traînent par-ci, par-là. Là, là ce, ce diaporama, en fait, euh, je l'ai fait avec PowerPoint, j'aurais pu le faire avec Opal, par exemple, mais je suis revenu sur une vieille mauvaise habitude où j'aurais pu utiliser d'autres choses. Voilà, j'ai terminé un peu mon propos par rapport donc aux ingénieurs pédagogiques, par rapport à TIS, éducation ouverte, et par rapport à ce que fait l'université avec tous ces outils. Donc, Je vais passer la main à Loïc, qui va nous parler plus en détail de scénario. Loïc, c'est à toi. Super. Ok, merci. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Je ne sais pas s'il faut que je monte un petit peu le, le volume de mon micro, ou que je le baisse, oh, ou si c'est si parfait comme compte ça. bien, Loïc. Ok. Bon, écoute, bon, on va le garder comme ça. Ouais, alors, donc moi, je, donc, euh, comme je disais au, au tout début, je suis... Euh, alors, je suis déjà... Désolé, c'est un petit peu sombre ici, parce qu'en fait, je suis, je suis là, en, actuellement, en Amérique du Sud, donc là, il est 4h30 du matin, donc, euh, donc il fait nuit. Et je n'ai pas, pas plus de lumière. Euh... Donc Loïc Alejandro, directeur de l'association scénarii et euh, et puis spécialiste un euh, petit peu de scénarii depuis comme je disais au début depuis le, depuis avant que ça existe. Alors, je vois dans l'assistance qu'il y a certaines personnes que je connais, Sylvain Gillot, évidemment Katia, Théodorina qui sont, je le sais déjà des des personnes euh, aguerri dans l'usage de Scénarii, euh, mais comme je ne savais pas un petit peu le profil qu'on allait avoir, je, je suis parti sur une, une présentation euh, en, en prenant comme point de départ euh, le fait que, euh, que l'assistance la, ne connaît pas Scénarii. Donc, euh, donc, je vais faire une présentation euh, un petit peu from scratch depuis zéro. Alors, je vais partager mon écran, euh, partager l'écran entier. hop, euh, euh, euh, euh, Écran entier... Alors, il va peut-être y avoir une petite mise en abîme pendant quelques secondes, voilà, mais on y arrive. Voilà, alors, très rapidement, euh, présentation de scénarii. Euh, alors, déjà, je vous ai dit euh, que moi, je suis euh, directeur de l'association Scénari, Vraiment, en deux mots, qu'est-ce que c'est l'association Scénarii. Bon, c'est une association loi 1901, évidemment, qui fédère les concepteurs, les prestataires, les utilisateurs utilisateurs et utilisatrices des outils Scénarii, tout ça au sein d'une même communauté. Ça, c'est l'organisme qui canalise les demandes d'évolution pour les faire passer aux éditeurs, aux organismes éditeurs des différentes solutions logicielles Scénarii. Et c'est une association qui fournit des services à ses adhérents comme évidemment des outils de communication comme le forum, euh, des outils euh, de développement, on va dire, en commun, comme des financements participatifs, et le service My Scenari, euh, je m'étends pas plus, je vais vous en parler euh, un peu, juste un peu plus tard. Scénary, c'est quoi euh, Pour faire simple, malgré le fait que ce ne soit pas simple d'expliquer ce que fait, ce qu'est qu Scénarii et ce que ça permet de faire, mais c'est un ensemble de logiciels pour créer et diffuser des documents qui sont structurés et cohérents, sous différents formats, adaptés selon le contexte d'usage, multimédia. Alors là, il y a une petite erreur, donc je vais, on va en profiter pour faire une petite démo. Euh, et je vais corriger tout de suite cette petite erreur multimédia, donc voilà j'avais déjà corrigé, je régénère mon diaporama web, ah, c'est vraiment de la démonstration euh, en direct, j'actualise la page et on y retourne, voilà c'est corrigé, multimédia de manière collaborative et pour mieux en parler, on utilise un petit peu ce qu'on appelle les 6 M. Les Alors, avant d'entrer de, en détail, je pense que le plus simple, et d'ailleurs ça va être l'essentiel de ma présentation, c'est de faire euh, une démonstration. Alors, rapidement, histoire que vous voyez un petit peu quelle tête ça a et qu qu'est-ce euh, qu que ça permet de faire. Euh, je vais aller sur un contenu euh, Opal, par exemple. Alors, il faut que je cherche la bonne fenêtre, Tiens, on va aller là. Donc là je suis sur euh, Opal, je, en... je, je, je vais développer un petit peu hein, ce que c'est Opal plus tard. Mais alors par exemple, euh, j'ai vais... un contenu là d'exemple qui est sur euh, un contenu sur le T. Euh, donc on pourra aller regarder dedans. Alors je vais peut-être augmenter la police pour que vous voyez mieux. Je pense que là ça va plus... Ouh là là je suis allé trop loin. Ça va être plus lisible pour vous, là, comme ça. Euh, donc, on a un module Opal. Et donc, c'est euh, voilà, un formulaire, en fait, euh, qui propose différents éléments. Euh, je peux indiquer des objectifs, je peux mettre une introduction. Ensuite, euh, voilà, euh, là, il y a une division. Il y a différents éléments. On peut mettre des, des, des exercices. Et euh, ça, on peut le générer, par exemple, sous forme de site web. Donc, je vais le générer sous forme de site web. Voilà, j'ouvre l'item le, le, de génération de site web. Je lui dis générer. Il génère. Alors là, évidemment, comme c'est tout plus gros, c'est un peu tout serré. Donc, il est en train de mouliner. Et je peux consulter ce que ça donne. Et donc, voilà. Là, j'ai le, le module Opal, le module Découvrir le thé. Euh, module d'exemple qui est déjà tout fait et euh, on peut naviguer dedans donc c'est euh, voilà voilà ce que ça donne alors l'intérêt c'est que si un peu comme je l'ai fait avec le, le, la présentation euh, où j'ai fait une correction en direct c'est que là par exemple si je vois qu'il y a une faute dans cette, dans cette phrase ou que je veux ajouter quelque chose ben, je peux le changer je retourne dans le module et puis je vais aller dans l'introduction bon, ça je vais le fermer pour avoir plus de place alors, l'introduction, elle est là. Et puis, là, je peux rajouter quelque chose. Quelque chose. Je rajoute littéralement quelque chose. Donc, une fois que je suis satisfait, je peux retourner dans l'item de génération. Je reclique sur générer. Voilà, c'est bien fait. C'est fait. C'est fait. Et je peux simplement rafraîchir la page. Et voilà. Et là, j'ai en effet le, le, le, le quelque chose que j'ai ajouté dans mon contenu. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer vraiment en, en, vraiment en deux mots, histoire que vous voyez un petit peu l'interface, quelle tête ça a, qu'est-ce que ça permet de faire, la logique un petit peu d'écriture de, de, et de publication. Mais je vais, me, je, vais, je vais entrer un peu plus en détail avec, en passant, par chacun des six des six M dont, dont je parlais. Alors, le premier, c'est euh, M comme modèle. Comme vous avez vu, on a un formulaire qui guide la rédaction pour. Ça permet de gagner en structuration et en cohérence. Pourquoi en structuration et en cohérence Parce que euh, le, le modèle en question, là, ben, il, me, il ne me permet pas de faire n'importe quoi. Il ne me permet pas de faire tout ce que je veux. Là, par exemple, il me propose de faire un objectif de module 1 et un seul. Je ne peux pas en faire plus. Alors que euh, des divisions, vous voyez les petits plus là, c'est pour euh, faire d'autres divisions avant ou bien après je peux ajouter des divisions. Donc en gros, Opal, ce qu'il propose, c'est un formulaire qui établit certaines limites. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut, mais ce qu'on gagne en revanche, euh, par rapport au fait qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, c'est qu'on gagne en, euh, en structuration. Là par exemple, le modèle Opal propose qu y ait une introduction et on peut faire juste une introduction. Là les objectifs, par exemple, ils sont optionnels. Je peux les effacer et il euh, n'y a, a pas de problème. Euh, alors que... Euh, alors j'ai pas d'exemple sous la main, mais quelque chose de... Euh, alors que le titre, par exemple, d'une division, c'est obligatoire. Voilà, donc c'est un formulaire euh, qui permet ce qu'on appelle le WisyWim. Alors un petit peu... Le withy, je pense que vous connaissez tous un petit peu l'expression le, le, WYSIWYG, ce qui est What you see is what you get, donc c'est typiquement Word par exemple euh, Word, quand on écrit dans Word en fait, au, au fil de, de l'écriture, ce qu'on voit à l'écran, c'est vraiment tel que c'est en bout de course quand on va l'imprimer par exemple. Alors que euh, tous les outils scénaristes sont basés sur du What you see is, uh, what, you see is what you mean, WYSIWYM ce qu'on Vois, c'est l'intention qu'on a c'est pas le résultat final pourquoi parce que je vais y revenir plus tard parce qu'on peut générer sur plusieurs supports euh, est-ce que tu peux me rappeler jusqu'à quand on a histoire que je contrôle un petit peu euh, mon temps Maxime si tu es là euh, dis-moi jusqu'à quand on a... Bon, je continue pendant ce temps. Donc voilà, ça c'est M comme modèle. M comme multi-support. Alors là, vous allez voir, ça va être très illustratif. J'ai un module, qui est celui-là, mon module sur le T. Voilà. Découvrir le T. Voilà, c'est le type de mon module, on l'a vu tout à l'heure. Et je peux le générer sous différentes formes. C'est-à-dire que j'écris une fois, et... Euh, je peux publier plusieurs fois, c'est-à-dire plus, plusieurs fois évidemment sur le même support, mais aussi sur différents supports web, SCORM, pour aller dans Moodle par exemple, un PDF, un ODT, un diaporama. Donc là, par exemple, ce même module, on a vu tout à l'heure, je l'ai généré sous forme de support web. Donc on l'a vu, c'est celui-là. Je ne vais pas le régénérer pour gagner du temps. Euh, on a le diaporama. Donc là, c'est pareil. C'est le même module qui est référencé. Voilà, c'est là, c'est lui hein. je pense que vous voyez ma souris et euh, si je génère et eh ben, on, on va voir tout ce que ça donne on va faire l'exemple en direct pendant ce temps là je peux générer le format papier donc je l'ouvre, comme toujours c'est le même module Opal qui est euh, utilisé c'est celui là hein. Et on va faire une génération PDF, par exemple. Alors, je reviens sur le diaporama. Est-ce qu'il a fini de générer Pas encore. Ah, mais là, il y en a. Ah, pardon, voilà. Oui, il a fini. On regarde ce que ça donne. Donc, ça, c'est ce même module. Ah, il est en train de charger. Voilà. C'est le même module. Euh. euh tout à l'heure, hein, sur le thé mais sous forme de diaporama. Alors ça met un petit peu de temps à charger, voilà. Donc c'est euh, avec des slides, euh, avec un petit peu de d'animation de, entre entre slides, alors je suis désolé, comme ça met un petit peu de chance, je suis en train de faire plusieurs choses en même temps et ça met un petit peu de temps à charger, donc il... il a un petit peu de mal à charger tout le javascript qui... Et puis en plus, oui, comme j'ai augmenté la taille de l'appli, je suis à 200%. Euh... Normalement, la vue, c'est comme ça, voilà. Je pense qu'avec l'augmentation de 200%, il a eu un petit peu de mal. Je recharge la page, ça ira mieux. Voilà, donc là ça passe mieux. Donc c'est vraiment exactement le même module. D'ailleurs, euh, l'introduction, on retrouve euh, l'ajout que j'avais fait tout à l'heure ici, avec quelque chose. Alors, je reviens à 200%, que ça vous voyez mieux. Alors, Loïc, juste pour te répondre, on a jusqu'à 11h30 au plus tard, ouais. donc je pense que tu as en pas mal de temps. Il y a une petite okay. question d'un participant, David, qui demande bah, que MyScénary, bah, euh, on n'a plus besoin d'installer le logiciels parce que c'est en ligne ou euh, est ce que tu pourrais clarifier ce point? Ah main, tu veux Alors en parler? Plus je vais tout de suite. Je, vais, je vais en parler plus tard, mais je peux répondre tout de suite. My, la, la réponse okay. est oui, MyScénarie, okay. il suffit d'adhérer à l'association, de se créer un entrepôt, un compte MyScénarie, et on peut tout travailler euh, sur, euh, sur le web, enfin voilà, de, par internet. Comme je suis en train de le faire, en fait. Ça, c'est mon, mon compte MyScénary à moi, en fait. Mais là, je n'ai rien installé, à part mon navigateur. Donc, je reprends le fil. Comme Je ne vais pas trop traîner parce que le temps passe quand même. Et euh, histoire de voir ce que ça donne, euh, le PDF. Voilà. Donc là, j'ai mon PDF et c'est toujours le même. On va, voir, on va bien voir que dans l'introduction, j'ai mon, mon quelque chose qui est là. Voilà. Donc, euh, je ne m'étends pas plus que ça... Euh, J'essaie de retrouver ma présentation qui est là. Ça, c'est le côté multi-support. J'écris une fois et je peux euh, publier sur différents supports, donc on gagne du temps. M comme multi-usage, parce qu'on peut découper le contenu en unités autonomes et réutilisables, typiquement. Euh, dans un lycée par exemple euh, le professeur de maths fait un module opal sur euh, voilà, un contenu de mathématiques euh, je ne sais pas je ne suis, suis pas un professionnel mathématique mais disons qu'à un moment donné dans son cours il utilise la définition du théorème euh, X et euh, le professeur de physique euh, euh, utilise ce théorème pour, euh, pour, voilà, pour démontrer pour décrire ou pour euh, dans le cadre d'un cours sur euh, des forces euh, quelconques, et il utilise ce, ce théorème X. Bien, au lieu de le réécrire, ce qu'il peut faire, c'est utiliser le petit bloc, petit fragment de contenu qu'a fait le professeur de mathématiques dans son propre cours. Et comme ça, euh, l'avantage, c'est que lorsque le prof de mathématiques va améliorer son, son contenu, son petit fragment sur le théorème X, et bien, le professeur de physique ou la professeure de physique va directement en profiter donc par quoi ça se traduit dans Opal par exemple Eh bien là vous voyez par exemple je suis dans le module euh, ici euh, j'ai une activité d'apprentissage et puis dedans on va voir des grains en principe Voilà. donc là j'ai un grain de contenu qui, euh, qui parle de, de l'arbuste euh, Camellia sinensis et eh bien ce, ce, ce, ce, ce bout là ce fragment-là, on va dire, c'est un fragment, ça s'appelle un grain dans le jargon d'Opal. Il est là, et donc je peux le référencer dans d'autres modules. Voilà, c'est un, un élément euh, autonome euh, que je peux réutiliser complètement. On continue avec les M. M comme euh, multimédia. Euh, je, là, je vais pas trop m'étendre là-dessus. C'est plutôt... Euh, on peut s'y attendre. Évidemment, euh, on peut mettre... Euh, dans les dans les dans les avec les outils scénarii dans les modèles scénarii euh, des images des sons des vidéos euh, non seulement on peut y mettre des éléments de différents formats et différentes natures mais aussi on peut les structurer euh, on peut structurer les contenus textuels c'est-à-dire euh, euh, définir au sein d'un bloc de texte par exemple une portion qui, qui est une citation par exemple euh, on peut définir des éléments spatiaux par exemple il y a des, des quiz, des exercices qui sont des UCM graphiques c'est à dire que c'est une image et on définit des zones qui sont euh, cliquables et on peut définir bah, celle-là il faut la cliquer, celle-là il ne faut pas la cliquer comme ça l'étudiant, l'élève peut faire l'exercice et, et voir s'il si, euh, fait juste ou faux en cliquant euh, sur les différentes zones possibles ou des éléments temporels comme des vidéos et euh, des sons par exemple il existe un modèle qui s'appelle WebMedia qui, euh, qui permet de segmenter un flux temporel donc un son ou une vidéo pour pouvoir le chapitrer je ne vais pas trop m'étendre là dessus parce que, parce que le, le temps passe euh, on continue avec les M comme maintenance donc l'avantage c'est que comme je vous ai montré euh, on peut très facilement actualiser tous les supports euh, générés donc, ce que je disais tout à l'heure Web, SCOM, euh, ODT, PDF euh, Diaporama juste en changeant, en changeant une fois euh, le contenu, et il suffit de cliquer ensuite pour régénérer euh, les, les supports. Et pareil, inversement, euh, on peut modifier la, très rapidement la mise en forme sans toucher au contenu. Là, vous avez vu, euh, dans l'exemple que j'ai donné, ici, par exemple, bah, le, le, voilà, le module web... Il a un aspect graphique qui est ce qu'il est. Rien n'empêche euh, de créer un, un autre design et de régénérer tout le contenu avec ce design, sans avoir à retoucher le contenu. C'est ça l'intérêt de Scénarii, c'est que vraiment on sépare le contenu de la mise en forme. Et c'est vraiment deux métiers différents, parce qu'on ne va pas demander à un professeur ou une professeure de mathématiques de faire du design de site web ou du design euh, de, de documents euh, bureautiques parce que c'est juste, juste pas son métier. Quoi. M comme métier. Alors, vous avez vu, par exemple, je vous ai parlé d'Opal, je vous ai parlé, je vous ai parlé euh, juste là à l'instant de WebMedia. Ce sont différents, ce qu'on appelle différents modèles dans l'univers euh, Scénarii. Les modèles, c'est des. Euh, pour faire simple, c'est le formulaire que vous avez vu quand j'ai édité, quand j'ai écrit euh, quelque chose dans l'introduction. Euh, voilà, vous voyez que, par exemple, Opal propose des divisions. Dans la division, on peut mettre une introduction, on peut mettre des activités d'apprentissage. Dans les activités d'apprentissage, on peut mettre des grains de contenu. Voilà, tout ce tout ce jargon, c'est un jargon métier. Pourquoi Parce que Opal est dédié à la création de contenus pédagogiques académique Il y a d'autres modèles dans l'univers scénarii, comme par exemple Dociel, qui sert à faire de la, la documentation technique et, et logicielle. Alors, évidemment, on ne va pas parler d'activité d'apprentissage dans lequel on va parler, il y, aura, il y aura un autre jargon, on va parler de euh, procédures, de concepts, de capture écran euh, détaillé. Chaque modèle pro, propose un formulaire euh, qui utilise une terminologie qui est propre au métier. Alors ça c'est euh, pratique puisque comme ça, ça permet aux, aux gens de ce métier de, de, de retrouver un petit peu euh, le, le, la terminologie qu'il ou elle utilise habituellement. Et ça permet aussi d'archiver les contenus dans un langage qui est non technique. Et ça, ça, ça, ça permet de gagner en pérennité, en accessibilité dans le temps. Voilà, donc ça c'était pour un peu vous montrer, euh, c'est un peu rapide comme, euh, comme démo, parce qu'en principe, euh, bon, par exemple, une, une, une préformation, ça prend plusieurs jours. Euh, mais euh, voilà, c'était pour vous montrer un petit peu l'interface que ça a, euh, rapidement ce que ce que ça peut faire. Et euh, je vais développer. Alors Scénari c'est un outil open source. Euh, le code source et les applications qui sont mis à disposition elles sont elles sont distribuées sous quatre licences qui sont euh, les, les studios, MPL 1.1, GPL 2, LGPL 2.1 et Cécile 2. Il faut accepter au moins une des quatre licences pour exploiter tout partie du code source. En gros pour faire simple parce que il euh, y a il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs licences, vous avez vu. Mais en résumé, en une phrase, c'est chacun peut faire rigoureusement ce qu'il veut ou elle veut avec les outils et les sources. Même prendre les sources, faire un fork, faire une, une dérivation euh, du logiciel et, euh, et la vendre, par exemple. Alors, qu'on qu sache, ce n'est pas, pas arrivé encore, mais quelqu'un pourrait le faire. On a on a décidé, enfin en tout cas les concepteurs de scénario ont décidé de, de fournir une liberté euh, assez grande à ce niveau-là. Alors, Scénarii pour, euh, pour l'éducation ouverte. En quoi euh, Scénarii euh, est un outil qui se prête bien à l'éducation ouverte parce que, euh, eh bien, Premièrement, parce qu'il euh, y a la gestion des licences. Sur le module que je vous ai montré tout à l'heure, le module exemple de, de, de T, j'y retourne, on a ici, euh, on peut choisir la licence qu'on souhaite. Utiliser. Paternité, Creative Commons, domaine public. Alors, domaine public, sachez que en France, en tout cas, le domaine public n'est pas possible puisque euh, la législation oblige à au moins reconnaître la paternité. Mais voilà, on a tout un, un éventail de, de licences utilisables. Euh, on peut choisir le, la version de la licence qu'on veut. Euh, on peut mettre des informations de paternité, copyright. Donc, ça, c'est au niveau des contenus. Euh, une personne qui utilise, qui crée un contenu, opale, un cours avec Opal, ben, peut définir sa, sa licence il y a aussi la gestion des licences sur les ressources utilisées, alors par exemple on va prendre euh, une image quelconque, quelque part faut que j'en trouve une voilà, celle là je vais l'ouvrir et en principe, si les concepteurs du, du module exemple ont bien fait leur travail voilà, là on peut définir la licence euh, de l'image la version évidemment euh, la paternité copyright voilà donc là c'est euh, une photo de Terry Madeley, manifestement en quoi Scénarii euh, est utile pour l'éducation ouverte bah, par rapport à la réutilisation parce que l'intérêt comme je vous disais tout à l'heure euh, de, des outils Scénarii c'est la granularité c'est le fait de pouvoir utiliser des fragments et de, et de le réutiliser euh, entre, entre différents contextes et entre différents contenus. Là, typiquement, ce qu'on peut faire avec Scénarii, c'est l'import export de fichiers, ce qu'on appelle SCAR, ou bien entre, on peut aussi travailler entre espaces de travail, mais en gros, si je suis, je vous donnais l'exemple tout à l'heure du, du professeur de mathématiques, par exemple, alors là, c'est un professeur, on va dire que c'est un professeur de T, en imaginant que ça existe euh, voilà si je veux passer ce petit bout de contenu à une autre personne bah, il suffit que je, je, je l'exporte donc ça va me faire afficher ce car que je peux envoyer euh, par mail, par whatsapp par ce qu'on veut euh, et la personne pourra euh, l'introduire alors là j'ai pas l'option parce que je suis en 200% sur, sur l'écran peut-être que là si Voilà, et on peut faire importer une archive et donc cette personne-là pourra récupérer le petit fichier que je lui ai envoyé et l'importer et elle aura euh, récupéré. Alors, il y a une autre manière plus directe, c'est euh, lorsqu'on travaille à plusieurs sur un, un serveur, c'est euh, directement sans avoir à s'envoyer des fichiers par mail ou ainsi de suite, c'est d'utiliser de, de, des, euh, des éléments qui sont, euh, qui sont dans un, dans l'atelier la, dans de quelqu'un d'autre. Ça, c'est tout à fait possible. Par contre, je ne vais pas vous faire la démo tout de suite parce que ça prendra un petit peu de temps et il y a encore pas mal de choses à voir. Mais en tout cas, la réutilisation, c'est un, un élément important euh, de, des outils scénarii. Euh, le travail collaboratif, presque en temps réel. Le mode 100% synchrone, un petit peu comme les pads, euh, c'est à venir, ce sera dans le futur. Alors là, pour vous faire une petite, une petite démo, par exemple, je suis là, je suis connecté en tant que la légende. Je vais m'ouvrir une fenêtre... Euh, une fenêtre de navigation par exemple je vais aller sur ce même contenu là je vais m'ouvrir une fenêtre de navigation privée pour me connecter autrement donc je vais au même endroit là il va me demander de me connecter je vais augmenter la police aussi ah non c'est déjà fait allô allô voilà donc test Ah oui, super, votre passe incorrecte. Ah, J'ai fait une faute de frappe. Voilà, et donc là, je vais aller sur le module, dans mon autre fenêtre. Donc là, en... ah, suis... c'est comme si j'étais deux personnes qui étaient connectées à la même chose. Ok, Là, je suis connecté en tant que la légende, et puis là, je suis en tant que test donc si moi en tant que la légende là euh, je vais éditer euh, le, le, le module là j'ajoute un petit peu de texte ben là on voit que le, le système me dit attention c'est édité par la légende là et je peux pas écrire là là je peux pas écrire par contre une fois que moi j'ai fini mon travail que je, vais, euh, je ferme par exemple cet item hop là ça y est côté euh, test je peux, je peux écrire voilà, donc ça c'est un petit peu le côté euh, travail, à, travail à plusieurs euh, sur le même contenu. Donc Scénario permet ça, évidemment il faut avoir une architecture en euh, serveur, il faut avoir un serveur installé parce que c'est tout en base de données, tout ça. Et euh, il y a la, le côté réutilisation, on va dire plus-plus, c'est-à-dire le niveau au-dessus, avec les ateliers dérivés. Donc ce que je vais faire, par contre, c'est que si on... Ça je vais faire la démo si on a le temps à la fin, euh, parce que c'est peut-être plus intéressant de prendre des questions. Euh, ben en tout cas, pour, en deux mots, les ateliers dérivés, c'est. Alors qu'est-ce qu'un qu atelier d'abord Un atelier, atelier c'est un espace où on travaille. Là, c un, je suis dans un atelier opale. D'accord Donc, je peux faire plusieurs modules opales. Là, actuellement, il n'y en a qu'un seul. Mais je pourrais très bien créer d'autres items. Là, si, si je veux, je crée un autre item opale. Voilà, module opale, module test, je vais Et donc là, j'ai un module opale qui est vierge. Alors, les petites croix rouges, c'est les choses obligatoires. Donc, euh, euh, je lui mets un petit titre. Bref, donc là, je suis dans mon atelier Opal et je fais des contenus Opal qui doivent respecter le modèle et le formulaire, la, la structuration, structuration Opal. Euh, je peux faire un atelier dérivé de cet atelier. Et l'avantage de ça, c'est que euh, euh, lorsque euh, le contenu d'origine dans l'atelier d'origine va, va changer je vais être prévenu dans mon atelier dérivé. Je vais être prévenu. Ça, c'est très pratique pour faire de la traduction, par exemple. Mais bon, je ne m'étends pas dessus, pas dessus parce que c'est peut-être mieux de, de, de le montrer et je le montrerai si on a un petit peu de temps à la fin. Euh, le côté diffusion. Alors, il y a un outil qui s'appelle Scénario Suite Starter. Donc, c'est un environnement d'édition collaborative, donc en mode serveur, exactement ça. Hein. C'est Ce que je vous ai montré, c'est ça, en fait. Hein. C'est euh, le... L'interface d'édition collaborative, parce que je vous ai montré qu'on pouvait travailler à plusieurs sur le même contenu. Euh, mais Scénario F8 Starter, c'est euh, en plus de ça un espace de stockage et de diffusion. Donc là, typiquement, euh, j'ai mon, mon, mon, mon support web, c'est mon module opal sur le T, là, euh, sous forme de site web. Je l'ai généré tout à l'heure. Ce que je peux faire, c'est l'envoyer sur un serveur FTP ou SFTP ou la diffusion euh, MyDepot. Donc là, FTP et SFTP, évidemment, c'est pour, euh, pour l'envoyer sur un serveur FTP, pour le mettre en ligne euh, sur Internet quelque part, sur un serveur euh, voilà, qu'on qu loue, un hein, hébergeur. La diffusion MyDepot, c'est euh, directement inclus dans la solution euh, Scenario 8 Starter. Et donc l'avantage, c'est que donc là, je vais cliquer sur Déployer. Donc, il va m'ouvrir une fenêtre où il va me montrer euh, bah, qu'est-ce qu'il y a dans mon espace de, de stockage et de diffusion. Alors, ça met un petit peu de temps à charger. Voilà. Donc là, c'est myscenario que, que je suis en train d'utiliser. Et si je veux, je fais un nouveau dossier que je vais appeler Test T, comme ça. Hop. Voilà, je suis dedans et je vais ajouter mon, mon, ma génération web que j'ai faite. Donc là, je vais tout de suite copier le lien comme ça, ce sera fait. Et j'ajoute. Donc titre, euh, module, t. J'envoie. Donc il est en train d'envoyer ça. Voilà, il me dit qu'il a fini. Ah non, pas encore. Ça y est. Et maintenant, je peux... Oups, euh, qu'est-ce que j'ai fait Voilà. Je peux tout de suite aller sur l'URL euh, que j'ai copié tout à l'heure. Et je vois que j'ai mon, euh, mon, mon, mon ma génération euh, web. Et donc, je peux y aller. Et voilà. Et c'est exactement ce que, je vous ai trouvé tout à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, vraiment, c'est un espace de stockage et de diffusion. Ce qu'on met dedans, c'est euh, sur Internet. Alors, c'est configurable, évidemment. Euh, et MyScénary. donc je reviens à My Scenery, puisqu'il y avait une question tout à l'heure. MyScénary est un scénario Suite Starter on va dire simplifié, proposé par l'association. Simplifié dans la mesure où tout ce qu'on met dans l'espace de stockage et de diffusion, c'est automatiquement public sur Internet. Quelqu'un qui a l'URL peut y aller. Ce n'est pas protégé par, par mot de passe ni rien. Euh, hop là, pardon. Voilà. Donc euh, je retourne euh, sur ma présentation que j'ai perdue elle est où elle est là voilà donc ma c'est ce que je vous disais c'est euh, c'est ce bloc on va dire de euh, d'outils d'édition et de, de génération de, de, de contenu avec en plus l'espace de stockage et de diffusion et c'est le service euh, pour les adhérents voilà donc là j'ai fini euh, un petit peu la ce que je voulais vous raconter, c'est juste là que je mets les crédits des ressources la photo de la loupe, c'est une photo que j'ai prise sur Pixel et euh, bah, je retourne dans le chat, je vais juste couper mon, mon partage d'écran histoire qu'on n'ait pas cette mise en abîme impressionnante et alors comment on fait pour départager je ne sais plus, ah qui voilà c'est simple et euh, donc je vais prendre les questions. Donc, de euh, présence est une présence Donc euh, voilà. Donc je confirme. Hein, euh, je, je reprends le, le fil. scénario, en effet, il suffit d'être adhérent puisque c'est un service de l'association Scénary. Alors les adhérents, euh, pour les personnes physiques, c'est euh, 20 euros, 10 euros pour les parents, hein, euh, pour les, les étudiants et les étudiantes, et euh, pour les personnes morales. On a toute une gamme qui propose euh, euh, différents poids dans les, dans les différents collèges qui sont concepteurs, prestataires et utilisateurs personnes morales. Et ça va de 50 euros par an jusqu'à, je ne sais plus, 10 000, je crois que 5 000. Donc, il y a toute une gamme. Et en effet, il suffit de se connecter. Donc là, moi, j'avais mon compte, c'est la point communityfr ou comme, je ne sais plus. Et euh, on peut travailler en ligne directement, pas besoin de rien installer. Alors, sachez que ce que je vous ai montré, c'est l'interface, euh, c'est la nouvelle interface d'édition qu'on appelle euh, WUI, l'interface d'édition web. Euh, actuellement, ça ne fonctionne pas encore sur Firefox. C'est pour des raisons techniques euh, obscures et profondes que je ne maîtrise pas. Mais ça, ça marche sur euh, Chrome, Edge, euh, Vivaldi, euh, Brave... Euh, Bref, tout ce qui est basé sur, sur WebKit, je crois. Euh, mais pas encore, scénario, pas encore euh, Firefox, pardon. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, éventuellement, je peux faire la petite démo de l'atelier dérivé. Vous allez voir, c'est intéressant, c'est amusant. Alors, euh, donc, c'est pas ça, c'est celui-là. Donc là, je suis... Je vais quand même réduire un tout petit peu, si vous me le permettez, la taille de... De la police, parce que ça fait. Voilà. Donc là, j'ai mes ateliers. Donc là, là alors, donc je reprends. Hein. Là, on est dans mon compte MyScénary. My, Scenario, hein. Louis, euh, My on voit... propose euh, trois modèles. Euh, Loïc, tu n'as pas partagé ton écran oh. Ah oui, pardon. Oui, voilà. <rire> euh, alors, alors, j'y retourne, j'y retourne, c'est là, c'est là. Partager l'écran entier. Et partager l'écran entier. Autorisé. Voilà. Pardon. Donc propose trois modèles, Opal, que je viens de vous montrer pour faire des contenus, euh, des contenus euh, académiques, euh, Dockel qui sert à faire de la documentation, et Optib qui on va dire est un modèle un, un peu plus généraliste pour faire euh, du site web associatif, euh, des, du CV, des choses comme ça. Alors, dans l'univers euh, Scénarii, il y a d'autres modèles hein, aussi. Je vous ai parlé tout à l'heure web WebMedia pour faire du, du média audio-vidéo ou chapitré. Il y a aussi Topaz, donc euh, Katia qui est là, euh, euh, l'université de Lille est, est éditrice de Topaz. Topaz, c'est pour faire euh, euh, du contenu pédagogique, mais euh, sous forme de parcours. Euh, il y a beaucoup d'utilisations d'Opaz pour faire du jeu sérieux, du jeu immersif. On a vu ça dans les rencontres scénariques qu'on a eues à la fin octobre. Alors, je reprends le fil, donc euh, dans mon dans mon compte euh, MyScénary euh, moi là euh, j'ai plusieurs ateliers euh, voilà, ai, voilà et euh, celui dans lequel on est c'est Opal et euh, je peux faire un je vais faire un atelier dérivé de ce, de cet atelier Opal donc euh, je vais euh, dans le, la fenêtre de gestion des ateliers je sélectionne Opal et je fais un petit clic droit et je lui dis à à faire un atelier calque de dérivation donc on va lui donner un petit nom Opal dérive, dérivé, voilà, euh, voilà c'est Opal 3.8, donc je peux choisir la, la, la version, tout ça. Je crée, et c'est impossible, voilà, c'est c'est le, le, le, le bug de la démonstration. Je pense que c'est parce que j'avais déjà fait un Opal, un, un atelier dérivé avec ce nom-là, et j après j'ai éliminé, je crois qu'il n'aime pas. On va l'appeler DER, tout court ça ira probablement mieux j'espère en tout cas créer voilà, il faudrait que je le signale voilà donc là j'ai mon atelier dérivé opal DR. alors sur l'opal euh, l'opal d'origine l'atelier opal d'origine euh, j'avais donné des permissions à test pour pouvoir écrire parce que tout à l'heure je vous avais montré qu'on écrivait à plusieurs je basculais entre deux comptes euh, là il faut que je fasse pareil il faut que je lui mette euh, des permissions d'écriture à, à ce test. Donc je l'ajoute test, je le mets comme auteur parce qu'on va dire qu'il est capable d'écrire. Voilà. Et voilà. Et donc ça veut dire que si maintenant je retourne dans mon autre fenêtre où, où je suis connecté encore en, en tant que test, je vais rafraîchir la page avec F5. Et là, j'ai bien Opal d'Air, c'est l'atelier dérivé On va voir ce que ça permet de faire. Vous allez voir, c'est assez amusant. Je vais sur le module, par exemple. On va faire simple. on va directement sur le module. Je reviens sur... Donc ça, c'est bon, c'est fait. Là, côté euh, connexion de la légende, je vais sur le module aussi. Et puis, on va euh, modifier quelque chose ici. Voilà, je modifie... Je retourne sur la connexion test et on voit que c'est bien ce que j'ai modifié est bien répercuté sur l'atelier dérivé. Et là, du coup, si moi, dans mon atelier dérivé, je fais une autre, une autre modification, ici, par exemple, on l'icône qui change, ça, ça veut dire que, ah, attention, là, on est en train de s'écarter du contenu d'origine. Et si, en plus de ça, le contenu d'origine, il change aussi, c'est-à-dire que là, au lieu de mettre AAA, A, A, je mets BBB, B, B. dans l'atelier dérivé, je vais, avoir, je vais pouvoir avoir cette info. Et alors, L'avantage, c'est que je peux voir tout ce qui change entre le, le contenu d'origine et le, la dérivation, l'adaptation la, dans mon contexte de ce contenu, avec, avec ce bouton-là qui permet de voir... Euh, voilà. Donc là, il m'indique euh, euh, les choses en, en vert euh, qui sont euh, en vert et en rouge, ça m'indique euh, les, les différences. Donc ça c'est très pratique, il y a pas mal d'utilisateurs qui l'utilisent pour faire de la, la traduction en fait. Donc euh, ils traduisent les contenus et comme ça, quand le contenu d'origine. En français, par exemple, échangé, ils sont tout de suite prévenus, ils, ils peuvent le savoir et donc du coup adapter euh, la, la traduction. Euh, voilà. Donc ça, c'est euh, la mécanique de diversion. Il y a aussi euh, une mécanique d'atelier brouillon. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est un petit peu, c'est un petit peu technique quand même. Euh, je départage mon écran pour voir s'il y a d'autres questions. Il n'y a pas de questions. Donc je ne sais pas. Euh, il y a Katia qui est, euh, qui est dans la place. Je ne sais pas si elle, elle a une idée. Ah euh, en plus, elle est vice-présidente de l'association Scénario. Vas-y. On peut inviter des participants sur scène s'ils veulent s'exprimer, s'ils veulent réagir à tout ce que ce qu'on qu a montré et voilà ce dont on a parlé. Donc, n'hésitez pas à vous manifester, notamment Katia, comme le, le propose Eric, si tu veux intervenir, ajouter quelque chose, on peut t'inviter. J'étais très. Vite, hein. donc euh, j'imagine que c'est un peu, un peu complexe à appréhender, mais bon, je pense que le principal c'est de voir un petit peu l'éditeur, est-ce que ça permet de faire. Alors il y a aussi euh, un truc qu'il faut, bon, faut, qu faut admettre et euh, bon, il faut être sincère c'est le, le côté. Euh, la courbe, courbe d'apprentissage est assez importante dans la mesure où, quand on entre un petit peu dans l'univers des outils scénarii, euh, il y a une certaine, un certain investissement à faire au début pour apprendre à utiliser euh, les, euh, les outils, mais tout, absolument tous les, euh, les utilisateurs, parce que moi, en tant que directeur de l'association, euh, parfois j'ai des adhérents au téléphone, je leur demande un petit peu comment ça se passe, quels sont les usages, absolument tous et toutes me disent que en effet, il y a un investissement important à faire pour apprendre à utiliser l'outil, mais en fait, mais après, le, le, c'est complètement compensé par le gain de temps pour réaliser des contenus. Alors, il y a Kata qui peut être ajouter de retour oui. sur l'avantage d'utiliser un logiciel comme alors, un avantage, par exemple, que je pourrais présenter, alors je pense qu'on va inviter Katia. Moi, ce que je veux juste dire par rapport à mon expérience d'ingénieur pédagogique, euh, voilà, je suis d'accord avec ce que Loïc dit. On a, il y a un coût, un coût d'entrée en fait à Scénarii et voilà, Scénarii de manière globale, mais les avantages, ils en valent vraiment euh, ils en valent vraiment le jeu. Euh, exemple, on travaille, nous, je vous parlais d'un site qui s'appelle InfoTuto, qui est un site où on met les tutoriels des services numériques de l'université. On a des tutos qui sont faits avec euh, Microsoft Office, d'autres qui sont faits avec euh, LibreOffice, et certains qui sont faits avec, euh, avec Scénarii. Premier avantage, c'est qu'on génère un PDF, une fois que le contenu est rédigé, on génère un PDF dans une charte précise, en quelques clics. Pareil pour la version web. Donc déjà, accessibilité améliorée grâce à cette version web. Euh, et indexation aussi. Et voilà, il, quand il faut faire des modifications sur un contenu qui a évolué ou un contenu qui a été rédigé par un, un, un collègue et il faut apporter certaines corrections, en fait, pas, on ne se prend pas la tête avec quel logiciel je vais utiliser pour éditer son, son document, et après il faut que je le republie, il faut que je le remette, voilà. En quelques clics, là aussi, on va trouver cl clairement le bon grain de contenu à éditer on le modifie, on republie, et voilà. Ok. Est-ce que Katia, est-ce que du coup, je t'invite si tu veux ajouter des éléments. J'aurais juste des petits exemples en fait pour montrer euh, un intérêt. J'en parlais avant le début du webinaire avec, euh, avec Loïc. Euh, il y a l'université de Strasbourg, l'Istra, qui a mis une documentation Moodle à disposition. Euh, je vais la mettre dans le chat. Donc cette documentation ici, qui est bien connue des euh, Moodleurs français, francophones en tout cas, et en fait, euh, Katia nous a partagé une réutilisation de ce contenu donc, euh, euh, par le CNAM, donc le Centre national d'art et métier. Voilà, juste un exemple. Vous allez voir, il y a des choses qui sont identiques, des choses qui sont différentes. Ils ont réorganisé, mais voilà aussi un gros, gros, comme le présentait Loïc, un gros intérêt de Scénarii. On peut réutiliser le contenu et vous voyez que graphiquement, ce sont deux contenus assez éloignés qui respectent chacun la charte de l'institution. Voilà. Ouais, pour rebondir sur ce que disait euh, Katia dans le, dans le chat, euh, alors Scénarii, donc. C'est du logiciel libre, donc on peut faire ce qu'on veut avec les sources. Alors évidemment, il faut, euh, faut quand même maîtriser euh, un certain nombre de, de, de langages, d'outils pour pouvoir euh, aller euh, profond dans, dans la programmation. Mais en tout cas, il euh, y a un outil dans l'univers Scénary qui s'appelle Scénary Builder et qui sert à créer des modèles. Donc, Par exemple, Opal, que je vous ai montré, là, d'où on vient d'en parler euh, pour faire de la documentation, c'est des modèles. Scénary Builder permet de créer des modèles. Par exemple, moi, je, il y a très longtemps pas très longtemps, il y a longtemps, j'ai créé un modèle à moi parce que ma mère est potière et elle voulait faire son site web et donc je me suis dit tiens, je vais créer un modèle pour les artisans et les artistes pour créer leur site web. Donc évidemment, c'est pas du opale parce que c'est pas du pédagogique, mais par contre, c'est un modèle qui parle de pièces, de prix de pièces, d'exposition. Donc voilà, on a le langage métier adapté au, au, à l'univers des artisans et des artistes. Et euh, L'avantage de ça, c'est que euh, quiconque peut prendre les sources d'Opal. Par exemple, Opal propose différentes euh, balises pédagogiques, balises exemples, balises définitions, ainsi de suite. Euh, Moi-même, j'ai travaillé pour un projet avec, euh, avec Cuba où ils voulaient d'autres euh, balises pédagogiques. Ben, très simple. Euh, il suffit de prendre les sources d'Opal et de les, euh, les modifier dans, avec Scenario Builder, l'outil qui sert à, à créer ou à modifier des modèles et de faire une, une version adaptée de Opal. Donc ça, c'est l'intérêt euh, d'être dans le monde du libre, c'est qu'on peut utiliser des sources et les réutiliser à sa source pour faire une version personnalisée du modèle pour, euh, pour qu'elle qu soit plus adaptée à, à nos propres besoins. L'autre avantage aussi, mais là, ce n'est pas spécialement lié à l'open source, c'est plus lié au format de stockage des fichiers, c'est tout, tout du XML derrière, c'est-à-dire tous les, tous les fichiers sont en XML, et XML c'est un format ouvert qui est manipulable euh, informatiquement. C'est-à-dire que si euh, demain, il existe un autre logiciel, propriétaire ou pas d'ailleurs, euh, qui fait euh, à peu près la même chose que Scenari, mais en beaucoup mieux, et qui est capable de euh, prendre comme entrée du XML, vos contenus faits sur, avec Scenari, avec n'importe quel outil Scenari, seront toujours valides, parce que euh, ce contenu XML, il est, euh, il est manipulable informatiquement. C'est pas dans un format fermé. Ce n'est pas, pas du flash, par exemple. Flash, on ne peut pas rentrer dedans. Euh, et, euh, et donc, ça permet d'augmenter la, péren la pérennité des contenus. C'est pour ça aussi que beaucoup d'utilisateurs d'organisations l'utilisent. C'est un petit peu cette sécurité de, de maîtrise des contenus et de savoir que, quoi qu'il puisse arriver dans le futur, euh, les contenus restent, continueront à être valides. Euh, Remarque est, de Théodorina est, là, la licence oui. de diffusion affichée Ouais, euh, automatiquement sur toutes les pages d'un site premier. D'accord, ouais, je vais montrer, euh, je vais montrer ça. À la limite, ça peut être intéressant pour tout le monde. Euh, partager l'écran entier. On y va. Donc euh, c'est euh, par exemple ce module là. Euh, bah, de toute façon, je l'avais. Ah, non, là je suis connecté en tant que test on va aller sur l'autre fenêtre voilà, donc là je suis connecté en tant que légende la légende euh, donc je l'avais publié en web c'est juste pour illustrer ce qu'elle a dit oups, quest ce que j'ai fait non, je ne voulais pas dupliquer ouais. support web Consulter. Voilà, euh, c'est ce, ce petit bouton-là, euh, Creative Common by SA. Donc, en fait, quand je rentre dans le, dans le module, on, on a tout le temps hein, ce petit bouton. Et ça, en effet, ça permet, Donc d'où il sort ce bouton Il sort de, euh, de là, quand je suis sur mon... Voilà, c'est euh, ça, là, qui fait, qui fait apparaître ce bouton. Donc là, typiquement, si je change, on va mettre euh, Creative Commons 0, j'enregistre, je régénère, régénérer, ça génère, j'y retourne, F5. Voilà, j'ai un autre bouton, qui est Creative Commons 0. Voilà, ça c'est assez pour illustrer ce que disait euh, Thédorina et j'avais quelque chose en tête à dire mais ça m'est je l'ai perdu euh Bon, content que de voir que ça a été à peu près compréhensible parce que quand on est dans un petit peu dans, dans l'univers scénarii, qu'on maîtrise bien, ça, on peut passer très rapidement sur certains sur certains aspects. Alors je pense que je suis allé assez vite, mais bon, euh, comme je disais, le principal, c'est de voir un petit peu l'interface, quelle tête ça a et que, euh, ce que ça permet de faire. Donc euh, alors, juste pour terminer aussi. Euh, un petit aspect. Le Scenari, on peut l'installer euh, en local sur sa machine. On n'est pas obligé de travailler en mode euh, en ligne, en mode serveur. On peut tout à fait installer scénarii ou Opal ou Dokiel ou, ou plusieurs euh, sur sa machine et euh, pouvoir créer des contenus sans être connecté à Internet. D'ailleurs, dans les rencontres scénarii euh, là, en fin octobre, on avait un utilisateur du Bénin qui disait que ça c'était bien pratique parce que dans certains endroits bénins ils n'ont pas forcément la connexion internet disponible tout le temps et mes scénarios leur permettraient faire des contenus pédagogiques sans être connectés à internet sans avoir cette limite ou en tout cas ce requis indispensable d'être connecté à internet. Donc on peut installer sur sa machine, on peut euh, installer un serveur dans son organisation, son université, son lycée. Euh, pour pouvoir faire tout ce que je vous ai montré, travailler en ligne, travailler à plusieurs, faire des ateliers dérivés, ainsi de suite. Euh, et sinon, si on n'a pas l'envie ou les ressources pour s'installer son propre serveur, il y a la solution My Scenari, euh, que propose euh, l'association. Par ailleurs, chaque modèle, donc Opal, Dockiel, WebMedia, dont je parlais tout à l'heure, peuvent être installés de manière individuelle, ou bien au sein... De ce qu'on appelle un scénario chaîne. Euh, scénario chaîne peut héberger, on va dire, plusieurs modèles. De... J'ai passé la journée hier à chercher une métaphore, je ne sais pas si c'est la meilleure, mais pour, histoire de, de faire comprendre, c'est comme quand on utilise un, savez, les, un tournevis où on peut changer la tête. On peut mettre un cruciforme, on peut mettre un droit, on peut mettre différentes, différentes têtes. Eh bien, euh, c'est comme si chaque tête, c'était un modèle différent, par exemple, Opal, c'est le cruciforme, euh, le, le droit, c'est Dockel, par exemple, et on peut mettre, on peut brancher, on peut mettre ces têtes sur euh, ce qui permet de, de, de tenir en main euh, le tournevis ou bien on peut avoir des tournevis qui sont entièrement juste un cruciforme, qui sont entièrement juste un tournevis, euh, tournevis droit. Ben, c'est un petit peu le, la, même, la même idée, c'est que chaque euh, modèle, donc Opal pour faire du contenu académique, Docel pour faire de la documentation, et ainsi de suite, peuvent être installés et utilisés de manière euh, autonome, voilà, on peut faire que ça, ou bien installés au sein d'un autre logiciel, dans le cas où, par exemple, si moi je veux faire euh, des contenus pédagogiques, mais aussi euh, je fais des contenu de documentation, je peux avoir, au lieu d'avoir plusieurs logiciels installés indépendants, je peux avoir au sein de scénarii le modèle OPA, le modèle Doquel et tous les modèles que je veux pour créer mes contenus. Exactement. En fait, voilà, pour illustrer les propos de Loïc, à l'Université de Lille, on a un serveur Scénarii avec euh, les modèles Opal, Dockiel et Topaz. Et en fait, euh, encore hier, un collègue qui voulait se frotter à Topaz, euh, plutôt que de devoir installer tout euh, voilà, en local sur son ordinateur Scénarii avec le modèle Topaz, ainsi de suite, il suffit juste qu'il ait un client Scénarii. Il peut se connecter au serveur et il peut créer son contenu euh, Topaz sans souci. Je pense qu'il n'y a plus de questions, euh, il n'y a, ouais. a plus de remarques, donc euh, enfin, si c'est bon pour toi Loïc, euh, je pense qu'on peut mettre ça à l'atelier. Bah je pense que c'est bon, je pense que je rien oublié, donc euh, parfait. De parfait. Mon côté. Merci à toutes et à tous. Merci pour votre patience. Euh, et on espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à nous recontacter. Donc, nos coordonnées sont sur le site d'OEG euh, ou sur LiveStorm. Voilà. Merci beaucoup. Et au revoir. À bientôt. Salut.